Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous à la CAO pour pouvoir porter une nouvelle émission. Est-ce que c'est un véritable melting pot parce que nous avons pas mal de dossiers que nous porter pour vous. parce que dans le cadre de cette émission, nous avons bien pour nous retourner sous euh, discours Ariel Henry, mais la présence d'Ariel Henry, ça fait polémique en tout cas au point que il y un journaliste qui posait Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Question et nous sommes de dire ces deux questions. Qui paraît gênante. Allez-y. En ce qui concerne euh, dossier village de Dieu, parquet pour au prince, parce que hier dans l'après-midi, gain information qui a circulé comme quoi les hommes de village ont envahi parquet pour au prince. Notez pas les ça tout à l'heure dans l'émission côté que gain un avocat qui fait tweet pour dire que eh bien si c'est pas de bon dans ciel là, que ça y est tapé, ça y est vous avez péri parce que vous avez tiré à gauche, à droite. Tout le monde a tiré. Mais donc on est à chaque fois à un dossier. Donc nous sommes toujours là à laisser mener plus d'enquête. Approfondir pour capable venir avec plus de détails pour nous. Je dire, pour qui ça attaque. Parce que en matière journalistique, c'est un peu difficile. Des fois, quand on pose la question de dire pourquoi, la question est capable de jouer une réponse. Mais écoutez, je vais jouer une réponse là pour nous. Parce que d'après enquête moins, eh bien, c'est en question de. On est capable de dire lien qui existait entre l'État et les gangs armés. T'as bien, oui? Hein? Et concernant le dossier Mirangouane, non, non oui, que le commissaire Lan fait en déclaration dans premier temps pour dire que, eh bien, ce que Iso a fait, donc il a appelé ça gymnastique, c'est en sorte de gymnastique, en sorte de chantage parce que ce n'est c'est pas monde qui sorti Miragwane. Ils ont fait un autre vidéo côté que lâché les gens. Côté que li ba yo manger. Est-ce que c'est toujours un chantage Celle ça qui était pour moi un petit confusion, c'est après la libération. Il n'y a pas de suite. They just souhaité we comme si après libération la machine dans sorti et puis il prend route ça. Mais gros bon problème là. Si c'est menti, ok, pas de problème. Mais si c'est vrai, Greenberg ou mal dit dire tout, les gens sont choqués quand même. Fin libéré, y'a un tas de gens qui sont choqués comme ça, et puis pour aller passer passé, c'est encore tête chargé Mais jusque-là, je ne vais pas faire foi avec la ni fwa ak déclaration de hein? Et est-ce que je ne fait foi avec la vidéo qui commence à virer sur les réseaux sociaux, vidéo côté que yo relâché les gens? En tout cas, pour tâcher d'être tout à fait complet, on regarde vidéos, deux petites vidéos. Côté que Mounio y a au manger. Et puis, euh, côté que y a sorti dans le village là, chef de gang Iso qui libéré yo. to Oui, bah bah bien. bah bah bah bah bah bah bien. bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah Oui. bah Comment est vous dormez bien Ok. qui sont vous avez au qui message? Bon, je monde, je vais vous vais vous donner au je vous à je je suis la branche, je suis je suis je que vous je suis que vous vous là je ne sais pas Je ne pas de En tout cas, je ne pas. Je ne pas changer, je Je ne sais pas je Je ne pas je Je ne je En tout cas, toutes les je ne pas bah, je radio détail enquête sou, euh, attaque qui fait sous parquet pour prince il semblerait que écoutez bien je mets ça au conditionnel il semblerait que gagner Santa ne ta capable yon politique de poids de mesure non Certains dossiers. ou ouais, en un moment on a parlé là gagne un pile démarche qu'a fait par bon côté un groupe de bandits qui x qui y pour capable de procéder à la libération des proches qui ont même écroué c'est à dire qui sont en prison donc d'après enquête moins menée dit tête moins que est ce que c'est pas une sorte de frustration qui dégageait de la part des hommes de village de dieu pour faire fait ça et faire. Et les information fait quoi que, il y a groupe de gangs qui ont même joué un traitement qui est plus bon que le village de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as un proche de g 9 qui est en prison, si tu as capable de dire des qui entreprennent pas côté côté l'autre collègue, bien, yo un capable de vivre libération proche. Quoi. Mais quand les hommes de village de Dieu, il y a deux groupes. Nous avons toujours considéré comme de véritables requins dans la mer. C'est village de Dieu avec 400 maroons parce que et les gens adorent détester ces deux groupes-là. Quand c'est ce Nike qui fait des manches pour, pour la guerre, eh bien, ils ont toujours tourné en dérision. D'où ça qui provoquait l'attaque hier-là. C'est une façon pour dire le au commissaire gouvernement, écoutez, rangez vous Sinon, il n'est pas bon pour... Où? Si on fait pour groupe ça et bien même faut qu'on fait pour nous tout est-ce que nous comprenons? bagaille en pile dans la république donc groupe nexayo même yo frustré parce que les a mené des marches pour capable une libération des proches ça pas arrivé fait et un l'autre groupe yo même qui privilégie. Bon, en tout cas n'est estimé que politique ça même pas la et yo café amis yo parler et bien n'est baillon leçon mais écoutez, au final, moi je dis non ça, c'est que, quand les cas privé, l'État y a tellement de défaillants, c'est des gangs armés qui ont même bail l'État l'ordre, mais qui ça pour le faire On est presque arrivé dans ce stade de ça. On est presque arrivé là-dedans. Parce que, ben bah, écoutez, si vous regarde pour vous, dans la logique comme si vous n'avez bout de terrain, comme si l'État lui-même y lui a accepté. Ou imaginez il y a un peuple qui a chiré comme ça et puis l'État lui-même. C'est comme quoi dirait l'État dans la camp population en Quand les bandits ont fait quelque chose, ben, ça ne dérange pas en tout cas. Parce que ce n'est pas l'État qui a attaqué, ce n'est pas l'État qui a blessé. Mais écoutez, je toujours fait ce genre de réflexion. Je souhaite que toujours souhaité pour que gagne une véritable union entre les bandes armées et puis pour dire l'État agit dans l'intérêt de la population. Bref, nous allons parler sur le dossier ariel Henry. Ariel Henry qui a été invité euh, dans le sommet des Amériques. Bon, juste avant de venir avec euh, discours, Ariel Henry l'intervention du premier ministre haïtien Ariel Henry au 9e sommet des Amériques à Los Angeles, en Californie. C'était hier vendredi. À qui titre Ariel Aledou Premier ministre, parce que c'est ça qui écrit pour représentant Haïti. Mais il y a un problème, parce que dans le cadre d'une conférence de presse, Anthony Blinken, en face des journalistes, n'est pas capable de dire une question parce qu'il y a interpellé sur un dossier très brûlant qui c'est l'assassinat président Jovenel Moïse. Vous imaginez, ça paraît tout à fait paradoxal, il y a un secrétaire d'État américain qui a répondu une question et qui a parlé de Jovenel Moïse qui dit l'ancien premier ministre. Comprenez bien. Donc, mais ça qui est intéressant dans ce dossier, c'est. J'ai été appelé l'hémicycle sous euh, présence d'Ariel Henry. Parce que, bon, bah, je me dis, non, je crois qu'il y a que deux pays qui ont exclus pour participer dans ce sommet si là Parmi eux, c'est Nicaragua. Parce que, ben, il y a un peu de problème, l'autre bord Même toujours déceler la et les etats les États-Unis, genre d'hypocrisie, ça, yon. Pour qui ça Parce que quand on dit, on sait que pays qui ne marcher pas, qui ne peuvent pas respecté droit de patati patata, ils ne pas capable venir dans ce sommet si là Ou inviter Ariel Henry. Je comprends bien. Ça veut dire que ce qui dans le pays d'Haïti, quelque part, les États-Unis, les responsables. Parce que, pas de toujours dit, « non, ça, je m'a de états unis Mounsaïo pas jamais échoué dans la mission dans le pays d'Haïti. OK Pour les gens qui parlent d'échec des représentants américains en Haïti, c'est que, ils viennent accomplir la mission. Quelle mission C'est participer au bien-travail. Pour arriver à déstabiliser le pays, ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est ça qu'il faut, ouais. Ariel Henry présent l'autre Boa. Parce que ça qui moment côté que dit, bon, a va le bataille contre les et puis les États-Unis disent, ben, c'est l'État qui est qu hein. Est-ce que nous comprenons? Donc, même je voulais pour nous mettre ça dans la tête, nous. Les États-Unis, par contre, chez Le grand Écoutez, chaque représentant qui vient en Haïti, il y a une mission tout à fait spéciale. Donnons la parole à Son Excellence Ariel Henry, Premier ministre de la République d'Haïti. Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs, chers collègues chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres des pays et organisateurs observateurs, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation, chers invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici à Los Angeles pour participer à ce neuvième sommet des Amériques, l'un des lieux privilégiés de rencontre de la grande famille de l'hémisphère occidental. Permettez-moi d'adresser au nom de mon pays Haïti et de la délégation que je préside mes plus vifs remerciements aux dirigeants et au gouvernement du pays hôte pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé. Le thème retenu pour ce neuvième sommet des Amériques « Construire un avenir durable, résilient et équitable » constitue en lui-même un objectif ambitieux et désirable pour notre région. Je tiens ici à féliciter les cadres qui ont travaillé et contribué à l'élaboration des divers projets d'engagement. Si nous arrivions à transcender les égoïsmes nationaux et à nous engager réellement tous ensemble, à faire en sorte que ce thème ne soit pas seulement un slogan vide de contenu, ou un simple vœu pieux, qu'elle serait belle, notre Amérique, de l'Alaska jusqu'à la terre de feu en passant par la Caraïbe. Imaginez que nous, nous mettions tous à construire une Amérique unie, intégrée, dans laquelle nous ferions disparaître la misère, la pauvreté, les inégalités et la violence. Imaginez une Amérique où les richesses seraient réparties équitablement, où personne ne serait laissé de côté, où l'insécurité alimentaire et la faim auraient complètement disparu. Une Amérique où les règles démocratiques communes du vivre ensemble permettraient à tous les citoyens de vivre dans la dignité et dans le respect des droits de toutes et de chacun. Une Amérique caractérisée par les relations de bon voisinage, où nous pourrions tous circuler librement d'une région à l'autre, sans restrictions inutiles, où la nature comme bien commun serait respectée et régénérée. Imaginez une Amérique où les soins de santé seraient accessibles à tous, où le fossé numérique serait comblé, permettant à tous d'avoir accès aux bienfaits des nouvelles technologies. Elle serait vraiment belle, notre Amérique, avec sa diversité de paysages, de peuples, de races, de cultures, de langues et de modes de vie. Mais, malgré la complexité et les difficultés des réalités politiques au quotidien, il est de notre devoir de penser l'avenir et de commencer maintenant à poser les bases de ce que sera notre futur et celle des prochaines générations. Notre monde devient de plus en plus dangereux et les menaces de remise en cause de ce qui nous a permis jusqu'ici de vivre ensemble dans une paix relative sont bien présentes et se concrétisent tous les jours. Partout, nos sociétés deviennent plus violentes. Les atteintes contre les valeurs démocratiques auxquelles nous avons tous souscrit et que nous avons partage dans notre hémisphère se multiplient et risquent de nous déstabiliser. Dé la démocratie n'est pas un État que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une construction permanente. C'est un combat quotidien. Il nous incombe de la défendre et de la renforcer. Monsieur le Président de séance, chers collègues, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai la lourde responsabilité de diriger un pays qui a fait l'histoire, un pays construit par des pères fondateurs qui ont combattu pour que tous les hommes naissent effectivement libres et égaux en droit, quel que soit leur race. Je parle de démocratie, je parle de construction de l'avenir parce que dans mon pays, la démocratie a reculé et que l'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. Vous le savez tous, le président de la République qui m'a nommé Premier Ministre a été odieusement assassiné au lendemain de ma nomination. J'ai le sentiment désagréable que ceux qui ont conçu et financé ce plan macabre courent toujours et échappent encore à notre système judiciaire. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, mais je crois que dans notre volonté de construire ensemble un meilleur avenir pour tous dans la région, vous devez avoir une idée exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et de ce que j'entreprends pour y remédier. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. Par leurs actions criminelles, ils sont parvenus à empêcher la libre circulation des personnes et des biens. La péninsule sud, victime du tremblement de terre du 14 août 2021, est pratiquement coupée du reste du pays. Nos institutions démocratiques se sont effondrées. Cela fera bientôt une année que depuis je suis à la tête d'un gouvernement de consensus issu d'un accord politique entre des forces politiques antagoniques et des secteurs de la société civile. Et je continue sans relâche à parler à mes compatriotes pour tenter d'élargir ce consensus en alliant plus de groupes sociaux autour d'un plan conçu pour ramener les institutions du pays à un fonctionnement normal et pour restituer le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres et transparentes. L'instabilité liée à une insécurité insupportable rendent illusoire toute velléité de construire cet avenir durable, résilient et équitable. La conséquence immédiate pour nous est un ralentissement de l'activité économique, une inflation importée, la fuite massive de nos jeunes et de nos cadres vers d'autres pays de la région et une difficulté à envisager l'organisation rapide des élections, et la transmission du pouvoir à des élus. L'émigration illégale en provenance d'Haïti, qui affectait uniquement quelques pays limitrophes, s'est maintenant étendue à l'ensemble des pays du continent. Les migrants haïtiens, dans leur quête de mieux-être, prennent tous les risques pour atteindre un pays d'accueil. Haïti accepte toujours de coopérer avec les pays de la région qui veulent rapatrier les immigrants illégaux, mais je continuerai à plaider pour qu'un traitement humain respectueux de leurs droits fondamentaux leur soit réservé. Je crois que l'accent doit être mis en particulier sur la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes qui poussent les migrants à partir de chez eux. En Haïti, ces problèmes ont pour nom la misère, le chômage, l'absence d'opportunités pour les jeunes, les inégalités, l'insécurité et l'instabilité politique. Ces phénomènes ne sont pas spécifiques à Haïti. Mon pays, comme d'autres dans la région, ont besoin d'investissements massifs, créateurs d'emplois stables et se doit d'offrir à notre jeunesse et aux candidats à l'immigration illégale des opportunités et des, op et des raisons d'espérer un avenir meilleur. Ils en ont besoin pour fixer leurs citoyens et les faire retrouver l'envie de rester dans leur pays pour y construire cet avenir et être heureux d'y vivre. C'est ce que j'appelle la sédentarisation des citoyens dans leur pays. Monsieur le Président de séance, chers collègues, pendant ce 9e sommet des Amériques, nous avons entendu beaucoup de propos encourageants et des promesses généreuses. J'ai la conviction qu'en dépit d'une conjoncture difficile, le pessimisme de l'intelligence doit céder la place à l'optimisme de la volonté. Haïti croit qu'il est de notre intérêt dans cet hémisphère de tout faire pour tenir nos promesses et qu'ensemble, nous pouvons effectivement construire un avenir durable, résilient et équitable. Je vous remercie.